On va élever nos pensées vers Dieu, notre Père, intelligence suprême, cause première de toutes choses, créateur de l'univers, créateur de tous les esprits, incarné, désincarnés qui l'habitent. Et aussi vers tous ces esprits de lumière, ces guides spirituels, ces esprits élevés qui viennent, qui sont à notre disposition pour nous aider, pour nous assister. Notamment le guide spirituel, l'ange gardien de chacun d'entre nous, dont la mission est de nous assister dans cette mission à laquelle nous sommes proposés dans cette incarnation, et qui donc, par notre élévation de pensée, arrivera mieux à nous faire passer les messages, ces conseils, par la voie de l'intuition, de l'inspiration, la voie de la conscience, voire même par la médiumnité. Nous remercions cette occasion que nous avons aujourd'hui de pouvoir être réunis, même virtuellement, pour pouvoir examiner un autre aspect de ce, de ce cours qui est la loi divine, les attributs de la divinité. La divinité étant la clé de voûte de toute cette philosophie, de toute la nature, de tout l'univers qu'on peut observer autour de nous, que nous puissions bien comprendre ces enseignements les mettre en pratique, les utiliser dans notre vie, et qu'ils puissent aussi être utiles pour les esprits qui pourraient nous accompagner dans nos domiciles respectifs, que ce soit des, de bons esprits, des esprits familiers ou autres, ou que ce soit des esprits qui cherchent plutôt à nous dévier de la route, de notre chemin, sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu et auxquels nous rendons le bien pour le mal. Ainsi soit-il. Alors, donc, euh, vous voyez tous mon écran Oui. Donc, le programme, hein, depuis janvier, depuis le module 1, le premier euh, guide d'étude. Aujourd'hui, donc, on en est au 6 mars, hein, donc on en est au module 2. Après l'introduction à l'étude du spiritisme, on parle de Dieu. Et donc, hier... La semaine dernière, pardon, on a vu les, quelles étaient les preuves de l'existence de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir euh, quels sont les attributs de la divinité. Et vous verrez, c'est comme la semaine dernière, ce sont, des, ce sont des raisonnements assez logiques qui utilisent des notions et des axiomes qu'on qu utilise en général dans la science ou qu'on apprend au lycée, dans les classes de mathématiques. Alors. Voici le, le texte. Donc, euh, Dieu qui est l'intelligence suprême et la cause première de toute chose, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Euh, on a vu donc que l'existence de Dieu découle de, de l'axiome qui dit « il n'y a pas d'effet sans cause ». Et donc, quand on voit tout ce qui existe dans l'univers, euh, qui n'a pas, pas été créé par, par l'être humain, entre autres, hein. Euh, bah, ça a été bien créé par quelque chose, et c'est ce, ce quelque chose qu'on appelle Dieu. Hein. C'est la cause première, comme c'est dit dans la définition qui nous, en deux lignes, hein, qu'on qu avait vu la dernière fois, qui nous est montrée dans euh, la, question, à la réponse de la question numéro un du livre des esprits. Et on avait vu aussi que bah, cette notion de divinité, en fait, elle était... Euh, on la retrouve de tous les temps, hein, donc que, que même les, les, les peuplades les plus anciennes, même dans la préhistoire, avaient le, un culte d'un être supérieur à l'humanité. Et donc, ça, c'est le fait que ce soit la même chose partout, hein, dans, dans, dans tout le monde, entre des peuplades qui n'avaient pratiquement pas de contact entre eux c'est une autre preuve de l'existence de la divinité. Voilà que c'est vrai. Hein, c est, c est, ça découle en fait de cet instinct, hein, d'un instinct de, de, de croire qu'il y a quelque chose de supérieur à l'être humain dans l'univers. Voilà. Aujourd'hui, donc, on va voir les attributs de la divinité. Euh, donc, c'est là où Kardec euh, il a fait un, un pas. Hein, donc. Euh, on peut comprendre Dieu comme étant l'intelligence suprême et l'infini. Hein. Suprême, ça veut dire infini et cause première de toute chose, comme on l'a vu. Euh, mais on ne peut pas connaître sa nature intime. Hein. La nature intime de Dieu, c'est quelque chose qui échappe à, à notre capacité de compréhension. Hein. Les esprits nous le disent clairement. Euh, on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans ce domaine-là. Par contre... Euh, on peut réfléchir aux attributs de la divinité, hein, donc pour caractériser un peu mieux Dieu. Si, si Dieu existe, quels sont ses attributs Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on verra donc aussi euh, ben la, comment se manifeste la providence divine, hein, qu'on appelle la providence de Dieu envers ses créatures. Alors, donc on va prendre les, les attributs un par un. Donc le premier attribut, c'est Dieu est éternel, c'est l'éternité. Éternel dans le sens de dire qu'il n'a pas eu de commencement, qui n'a pas eu de fin. Parce que le mot éternel, quand vous regardez dans le dictionnaire, il est un peu ambigu. Il signifie qu'il n'a pas eu de commencement, qui n'a pas eu de fin, mais il signifie aussi tout simplement qu'il n'a pas eu de fin. Voilà. C'est pour ça que je précise la définition dans laquelle on prend le mot ici. Dans les choses qui ont eu un commencement, mais qui n'ont pas eu de fin, comme par exemple ben, nous, les esprits, on dit qu'on est immortel. Ça veut dire qu'on n'aura pas de fin, mais éternel, ça veut dire qu'il n'a pas eu de début non plus. Donc Dieu, effectivement, n a, n a, il n'a pas eu de début. Et pourquoi ben, vous voyez la suite du texte. S'il avait eu un commencement ou s'il avait été, euh, hein, s'il était apparu à un moment donné, soit il serait sorti du néant, ça veut dire que rien de, de, du néant, il y a du coup il y a Dieu qui sort. Hein, ou bien il aurait été créé lui-même par un être antérieur. Donc ça, ça voudrait dire que Dieu aurait été créé par euh, un être antérieur à lui. Et donc, euh, Dieu ne serait pas Dieu, ce serait cet être antérieur qui serait Dieu. Il faut toujours aller à la cause première. Et donc, de proche en proche, on, on remonte à ces notions de, de l'infini et de l'éternité. Ça veut dire que Dieu, il a, il a toujours existé, il existera toujours. Il n'a pas été créé. Voilà, c'est la première notion qu'il faut comprendre, c'est celle-là. Et on y arrive justement par ces raisonnements, par l'absurde. Si on suppose le contraire, qu'est-ce qui en découle et, et donc, si, si en supposant le contraire, on se rend compte que c'est absurde, que ça ne fonctionne pas ou que ça aurait une autre conséquence, comme on le fait ici. Eh bien, hein, le raisonnement par l'absurde sert justement à prouver euh, une assertion. Voilà. Donc ça, c'est l'éternité de Dieu. Hein. Donc euh, Soit il est créé, euh, sorti du néant, ce qui n'a pas trop de sens, hein, soit euh, donc, il aurait été lui-même créé par un être antérieur, et donc ce serait cet être antérieur qui serait Dieu et pas Dieu lui-même. Ensuite, deuxième attribut de la divinité, c'est qu'il est immuable. Immuable, ça veut dire qu'il ne change pas. Il est, il est constant, il ne change pas d'avis, il ne change pas d'opinion. Les lois de la nature ne changent pas. Elles sont toujours toutes les mêmes. Notre compréhension de ces lois de la nature, elle évolue avec le temps, le progrès de, de l'intellectuel et la science, mais les lois de la nature restent toujours les mêmes. Et, et là aussi, le raisonnement consiste à dire, s'il était Sujet à des changements, encore une fois un raisonnement par l'absurde, si on suppose le contraire, hein, les lois qui régissent l'univers n'auraient aucune stabilité, hein, alors que c'est l'inverse qu'on observe. D'accord Donc, euh, par là, on peut en déduire que Dieu, il est immuable. Donc, éternel, immuable. Voilà les deux euh, premiers attributs. Troisième attribut, qui découle d'ailleurs du deuxième, il est immatériel. Hein, c'est-à-dire que sa nature diffère de tout ce que nous appelons matière. Autrement, il ne serait pas immuable. Ben oui, La matière se transforme. Les métaux s'oxydent. Euh, voilà. Le soleil, il y a des réactions chimiques qui se font, etc. Euh, donc, si Dieu était matériel, il serait sujet aux mêmes transformations que la matière. Donc, il ne serait pas immuable. Donc, de l'immuabilité découle l'immatérialité. D'accord Après, euh, le quatrième attribut de la divinité, c'est « il est unique ». Et c'est le même genre de raisonnement qu'on peut faire. Ah, il y a Giro qui est dans la liste d'attente. Je vais inverser mes fenêtres, comme ça je la verrai mieux. Donc, il est unique. Parce que s'il y avait plusieurs dieux, ben, ils ne seraient pas forcément de, toujours d'accord entre eux. Hein. Euh, donc, euh, hein, il n'y aurait pas ni unité de vue, ni unité de puissance dans l'ordonnance de l'univers. Bonjour. Bonjour, Géraud. Et donc, euh, voilà, c'est le, le, le, le monothéisme, hein, en fait, qui est venu euh, avec le judaïsme, ou mieux, avec le celtisme, hein, déjà. Euh, voilà, Dieu est unique parce que, on le voit, d'ailleurs, dans l'illustration, c'est dans les religions qui sont polythéistes. Ben, y a, les dieux ne sont pas toujours d'accord entre eux. Hein, quand on voit la mythologie grecque ou romaine, ben non, Dieu, encore une fois, est, tout est constant, et est, hein, donc il est unique. Ensuite, ben, il est tout puissant. Donc, ça, là aussi, ça découle de l'unicité hein, euh, parce qu'il est unique. Et là, euh, encore une fois, un raisonnement par l'absurde, si on suppose le contraire, donc s'il n'avait pas la souveraine puissance, on pourrait imaginer, qu'il hein, y aurait quelque chose de plus puissant ou d'aussi puissant que lui. Il n'eut pas fait toute chose et celle qu'il n'aurait pas faite serait l'œuvre d'un autre dieu. D'accord Donc, le, de l'unicité, on peut déduire aussi euh, cette euh, toute puissance. D'accord euh, le suivant, donc, c'est « il est souverainement juste et bon euh, pourquoi ». Pourquoi ben, Parce que euh, là, il faut qu'on observe euh, euh, l'harmonie qui règne dans l'univers, ou même euh, sur, sur le phénomène du vivant sur la terre, etc. Hein. « La sagesse providentielle des lois divines se révèle dans les plus petites choses comme dans les plus grandes, hein, l'infiniment grand et l'infiniment petit ». Et cette sagesse ne permet de douter ni de sa justice, ni de sa bonté. Donc, euh, la, la, la dernière fois, la semaine dernière, on avait vu que Dieu existe. Et là, euh, aujourd'hui, on est en train de voir, si Dieu existe, quels sont ses attributs hein, Donc, euh, on résume de nouveau. Donc, éternel, hein, parce que euh, ni début ni fin, immuable puisqu'on voit que les lois de la nature restent toujours les mêmes, immatériel, puisque s'il était matériel, il ne serait pas immuable, unique, hein, euh, parce qu'on voit cette unité de vue, euh, tout puissant, hein, puisqu'il est unique, donc ça veut dire que c'est lui qui a tout fait, et souverainement juste et bon, d'après ce qu'on euh, observe dans les lois de la nature. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade J'ai souvent utilisé cette expression euh, raisonnement par l'absurde, mais là, là vous avez, en fait, c'est dans les mathématiques ou même dans la physique hein, qu'on utilise euh, régulièrement ce genre de raisonnement. Euh, pour prouver quelque chose, on montre que le contraire est faux. D'accord Le contraire ne peut pas être. Et donc ça prouve euh, la chose qu'on veut prouver. Oui, Vincent nous, euh, en tant qu'être humain, alors on, quand on croit au test euh, d'Alain Kardec, on, on, on a une vie après la vie, donc on a une conscience qui perdure. Le corps meurt, mais la conscience perdure. Comment on peut se situer par rapport à, à ces attributs, par exemple, nous, en tant qu'être humain, puisqu'on on, on on, on reste Est-ce qu'on est né à un moment donné est -ce on mourra à un moment donné euh, définitivement ou ne pas trop là. Alors, euh, c'est ben, une bonne question. En fait, euh, l'être humain, ou plutôt l'esprit, hein, notre esprit, il a été créé à un moment donné. D'accord. Alors là, c'est pareil. On ne sait pas exactement où, quoi, quand, comment. Est-ce que c'est la transformation ou l'humanisation d'un esprit qui était avant euh, du règne animal On ne sait pas. Là, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que l'esprit humain, il a été créé simple et ignorant. Ignorant, ça veut dire sans connaissance. D'accord Donc, on a tous le même point de départ. Donc, c'est cet esprit simple et sans connaissance. Mais on a tous aussi une faculté qui s'appelle la perfectibilité. On a la capacité d'évoluer, d'apprendre. Donc. Euh, chacun au début bon, c'est plus de l'instinct que du libre arbitre hein, quand on prend euh, l'homme préhistorique par exemple hein, on peut se projeter aujourd'hui euh, c'était pas si vieux que ça hein, c'était quelques dizaines de milliers d'années hein, c'est rien du tout par rapport aux 4 milliards d'années de, de l'existence de notre planète donc on, on peut se projeter en arrière pour voir ben, l'homme voilà, préhistorique euh, il vivait dans des cavernes, était, il était plus gouverné par l'instinct, mais il, on, on voyait déjà des signes d'intelligence. Il se regroupait, euh, il, il inventait des, des outils, des armes pour, pour chasser, pour se nourrir. Il a inventé le feu, il a inventé la roue, euh, les arts hein, qui se sont développés avec les dessins dans les cavernes, etc. Donc là, on a une image de qu'est-ce que c'est qu'un un, un esprit simple et ignorant hein mais qui, se qui est perfectible, c'est-à-dire qui a ce potentiel d'évoluer. Voilà, donc ça, c'est no notre début. Et donc, nous, nous sommes effectivement immortels. Alors, il y a, il y a, on entend dans certains courants spiritualistes euh, les expressions du genre seconde mort, mais bon, il faut voir ça plutôt comme quelque chose de symbolique euh, qu'autre chose. En fait, notre esprit évolue, de façon indéfinie. Aujourd'hui, on voit là aussi, ben, quand on regarde des, des, les grands missionnaires qui sont venus sur la Terre, comme Jésus, comme euh, Bouddha, comme Krishna, comme Mahomet, comme euh, Gandhi et d'autres, hein, des esprits qui sont beaucoup plus évolués que nous. Ils sont passés par le stade simple et ignorant et puis par le stade où nous on est aujourd'hui et ils sont arrivés euh, beaucoup plus loin. Hein. Et donc, nous aussi, un jour, on arrivera à ce niveau d'évolution-là. Après, il y a des esprits qui sont encore plus évolués qu'eux, c'est-à-dire l'évolution de l'esprit, elle est infinie. Et là aussi, on peut le comparer un peu mathématiquement comme une courbe qui, qui se rapproche de son asymptote, hein, qui va vers l'infini en se rapprochant chaque fois plus de l'infini, c'est-à-dire de la divinité, mais sans jamais l'atteindre. Donc, voilà d'où on vient et où on va. Donc, contrairement à la divinité, on a eu un début, et, mais euh, d'un autre côté, on n'aura pas de fin et on évoluera de façon indéfinie. Et donc, ces esprits-là, après, ben, participent, deviennent, euh, euh, participent à la création, hein, c'est ce qu'on appelle la co-création. Et donc, quand on, il y a certains, la littérature spirite, hein, à, à la fois Kardec, mais aussi. Euh, la littérature de Chico Xavier hein, nous explique que euh, ben, ces esprits-là, en fait, euh, ils, ils aident à la création, c'est-à-dire la formation, par exemple, du système solaire, la formation de la Terre, l'apparition de la vie sur la Terre, etc. Même encore aujourd'hui, hein, il y a des esprits qui s'occupent euh, des de, de végétaux, des animaux, etc., hein. Et donc, euh, ces esprits, en fait, avec, avec la, la révolution, ben, ils, ils participent à cette création divine, ils deviennent quelque part, euh, quelque part des, des, des ouvriers hein, de, la, de, la, de la divinité dans la création. Voilà comment on peut le présenter. Alors, euh, Kardec le détaille bien, dans, pareil, dans le livre des esprits, hein, quand il parle du monde des esprits, les différentes catégories de mondes habités, quand il parle des purs esprits, euh, donc les, les fameux mondes euh, les, les plus évolués qui soient, euh, ben c'est le genre d'information qu'on peut trouver euh, dans, ce, dans ces chapitres-là. Charles Est-ce que j'ai répondu à la question euh, ça Oui, Valérie oui. Oui. Est-ce qu'on a, est qu a en nous aussi des stades minérales, végétales Est-ce par ces stades oui, alors donc ça, c'est les différents règnes de la nature. Hein. Il y a le minéral, donc le minéral, ben, c'est les cailloux, c'est la roche, c'est l'eau, c'est… Voilà. Donc, euh, les minéraux, bon, on ne peut pas dire qu'il y a de la vie dedans, même si euh, dans le cas de l'eau ou même dans le cas des de, de, objets matériels peuvent euh, s'imprégner euh, de, de, de magnétisme, hein, ce qui permet d'ailleurs par la psychométrie un médium qui a cette faculté de psychométrie, quand il touche l'objet qui a appartenu à quelqu'un, eh il ressent les vibrations de ce quelqu'un, il arrive à donner des informations sur la personne. Euh, voyez, Donc, même le minéral, il euh, n'y a pas de vie dans le minéral à proprement parler, hein, c est, c est, c est, selon la définition qu'on donne au mot vie. Par contre, euh, le, le minéral peut se charger magnétiquement, ce ne sont pas des choses qui sont complètement... Euh, si vous voulez c'est pas de la matière pure et dure quoi. on peut y trouver euh, euh, aussi de la semi-matière euh, ou donc des, des euh, ils peuvent être imprégnés effectivement par les fluides euh, de la personne le spirituel de la personne à qui ils ont appartenu ensuite il ben, y a le végétal donc dans le végétal déjà il y a de la vie il hein, y, y a la naissance il euh, y a la mort euh, y a, voilà. Hein, euh, donc c'est on retrouve le phénomène de la vie dans, dans, dans tout ce qui est végétal. Mais bon, après, le tournesol se tourne vers le soleil. On voit que dans, dans les plantes, est-ce qu'on peut parler d'instinct Encore une fois, ça dépend du sens, de l'étendue du sens qu'on donne à ce mot. Ça, ça pourrait s'y apparenter. Mais voilà, après, ce sont des mécanismes qui sont relativement bien étudiés aujourd'hui par la science. Pourquoi le, le tournesol ben, il, il suit le soleil Pourquoi est-ce que les, les, les fleurs, là on le voit le matin dans le jardin, j'ai quelques crocus, donc ben, il, il, il se ferme la nuit et puis quand le soleil est là, à partir d'une certaine température, il s'ouvre. Hein. Euh, pareil avec d'autres fleurs. Donc, ce sont des, des propriétés qu'on trouve déjà dans, chez les végétaux. Après, ben, vous avez le règne suivant qui est le règne animal. Hein. Donc là, il y a euh, des attributs supplémentaires par rapport aux végétaux. Hein. Donc, euh, euh, on, on sent déjà un degré de liberté supplémentaire par rapport euh, au végétal. Et donc, euh, les animaux euh, sont essentiellement gouvernés par euh, l'instinct. Hein. C'est une forme d'instinct collectif. Hein. Toutes les, tout, tout les, tout les, toutes les hirondelles, tous les merles, toutes les pilles font leur nid de la même façon qu'ils soient ici ou au Japon, hein, sans jamais s'être correspondu entre eux. Et donc, on voit bien que là, il y a euh, cet instinct. Hein. C'est justement dans ce genre de choses qu'interviennent qu certains esprits qui sont chargés de ce genre de choses, hein. donc, euh, qui, qui aident les animaux, donc euh, la biodiversité euh, végétale, animale, euh, les animaux, eux, euh, donc, ont euh, déjà un esprit en eux, hein, un esprit animal qui n'est pas de la même nature que l'esprit humain et qui lui aussi évolue. D'accord. Alors après, c'est pareil. Est-ce qu'on peut, est qu peut dire que dans, la, dans une plante, il y a un esprit Ça dépend encore une fois de quest ce qu'on attache, euh, dans le sens qu'on attache au mot esprit, mais si on utilise le mot esprit dans le sens euh, qu'on connaît selon la philosophie spirite, on dirait non dans l'animal, il n'y a pas, dans le végétal, pardon, il n'y a pas d'esprit. Par contre, il y a du fluide vital. Hein? Il y a du, sinon, il n'y aurait pas, de, sans fluide vital, il n'y a pas de vie. Hein? Alors que dans l'animal, déjà, il y a un esprit. Mais c'est un esprit qui, qui l'esprit des animaux dépend de l'animal. Hein? Il y a les esprits de, de, de, de chiens, les esprits de chats, les esprits de, de, de, des singes, des éléphants, etc., qui sont chacun, chaque fois, de nature différente. Et l'esprit humain, pareil. Euh, est, il est différent, sa nature elle est différente de l'esprit animal hein, puisque euh, l'animal n'a pas encore, hein, euh, ou du moins ça commence à se développer vraiment tout doucement chez lui euh, de liberté, de libre arbitre hein, que, comme a euh, l'être humain l'animal il est gouverné par les instincts. Donc même l'être humain a toujours encore des instincts, hein, la peur, l'instinct de préservation, de conservation, etc. Et c'est là où vous voyez qu'en fait, il y, a, il, y a, il y a un continuum dans tout ça, hein, que euh, dans l'apparition de la vie depuis les êtres monocellulaires, en passant par les plantes, en passant par les animaux pour arriver jusqu'à l'homme, ben, il y a eu tout un processus, en fait, euh, qui s'est développé sur la Terre avec différentes phases, avec des phases de destruction aussi, comme... Euh, euh, la disparition des dinosaures euh, hein, euh, ou, ou d'autres périodes où la Terre, il y a eu, pendant très longtemps, la Terre, c'était une boule de glace. Hein. Donc, euh, les formes de vie euh, étaient, étaient différentes. Hein. Et ce, ce continuum, donc Kardec, il en parle un peu avec les connaissances scientifiques de l'époque qui étaient quand même assez limitées. Hein. Bon, euh, je crois que Darwin, euh, l'évolution des espèces, c'était à peu près… Un ou deux ans après, je crois que c'était 1857, hein, donc l'apparition du livre des esprits, donc Kardec ne parle pas de Darwin. Et Darwin, en fait, il a, il a bien vu, et Wallace hein, et ses continuateurs, ont bien vu euh, l'évolution animale, hein, comment l'animal s'adapte à son milieu et comment les espèces deviennent de plus en plus complexes, etc. Mais il n'avait vu que l'aspect matériel, c'est-à-dire, euh, il n'avait pas vu l'aspect spirituel, parce que, en fait, ce qu'on peut voir, bah, regarder un homme préhistorique par rapport à nous. Déjà au niveau physionomique, euh, le Néandertal ressemblait plus à un primate, hein, avec des poils, avec euh, euh, hein, des caractéristiques qu'on peut voir, euh, bah, notamment chez, chez, chez les singes, hein, euh, que nous, on a aujourd'hui. Et donc, comment se fait-il que notre corps physique il a évolué autant en, en, en, je vous rappelle, hein, Néandertal, c'était il y a 200 000 ans, quoi. il y a, il y a 50, 70 000 ans, hein, Néandertal a disparu à peu près il y a 70 000 ans. Donc, ce pas si vieux que ça. Et donc, en 70 000 ans, le, nos corps physiques, ils ont évolué au point de, de, de, de, de cette différence qu'on voit sur les illustrations d'hommes préhistoriques. Hein. Au niveau de la forme du crâne, au niveau du corps, de la taille, de la stature, etc. Le, le volume aussi hein, de, de, du, du, du cerveau hein, en 60 000 ans euh, a évolué de façon significative. Et pourquoi eh ben, euh, C'est là où les esprits expliquent que euh, ben c'est l'évolution de l'esprit qui a poussé l'évolution du corps du corps physique, donc de l'instrument, dont il se sert quand il se réincarne. Et ça, on peut très bien le comprendre, euh, parce que ben, quand on est, ben, on, est euh, on a le chromosome, les chromosomes des parents, hein, une combinaison de ces chromosomes, mais euh, c'est notre, notre esprit et notre père-esprit qui sont le moule du développement du corps. Hein. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre que tout n'est pas dans les gènes, mais euh, l'évolution du corps et même l'évolution des gènes est, euh, comment dire, actionnée hein, par l'évolution le, de l'esprit. Aujourd'hui, les médecins spirites font des, des, euh, des conférences hein, sur ce sujet, hein, la fin de la dictature des gènes. Il y a une nouvelle science qui est sortie qui s'appelle l'épigénétique. Et donc, il y a des cas où ils ont vu que ben, l'ADN le, le, le, d'un enfant euh, peut changer entre euh, sa naissance et euh, quelques années plus tard. Alors que ça, ce n'était pas admis. Hein. Hein, vous vous rendez compte, votre, votre ADN peut changer. Hein, C'est-à-dire la force de votre esprit peut euh, faire changer euh, votre, votre patrimoine génétique. Et l'épigénétique étudie aussi... Des questions comme, ben, euh, telle personne, elle a tous les gènes pour avoir telle maladie euh, héréditaire, hein, mais ne l'a pas. Et, et pourquoi ben, C'est parce que là aussi, c'est la présence de l'esprit qui fait que, euh, malgré la prédisposition, cette maladie, elle est inhibée euh, grâce à la force de l'esprit qui y habite donc là vous voyez comment euh, l'évolution se fait depuis euh, en gros l'apparition de la terre depuis que les conditions sont réunies aussi parce qu'évidemment il faut les nutriments il faut l'eau, il faut euh, la température qui va bien euh, tous ces éléments qui sont nécessaires pour l'apparition de la vie donc c'est toute une mécanique complexe et c'est à ce genre de mécanique que participent euh, ces, ces esprits supérieurs hein, dont, dont on parle ici ce, ceux qu'on va devenir dans quelques, enfin pour moi, peut-être dans quelques centaines de milliers d'années ou quelque chose comme ça. Voilà. Oui, Patricia Oui, j'avais une question par rapport euh, aux animaux parce que j'ai lu euh, hier dans le livre des médiums, euh, dans le chapitre Évocation des animaux, que les, les esprits des animaux ne, restent pas, ne sont pas des errants en fait. Il n'y a pas d'esprit euh, d'animaux. Errant, il se réincarne, enfin, l'esprit est, est utilisé tout de suite pour autre chose. Enfin, oui. Moi, je pensais qu'il qu restait aussi dans le monde des esprits, quoi, dans le monde et spirituel. Alors, il, il, en fait, c'est toujours la même raison, hein, comme, comme euh, ils sont gouvernés par l'instinct, euh, à la fois incarné, il y a aussi un instinct quand ils sont désincarnés, et ce sont, il y a des esprits qui s'occupent de ces animaux et qui, effectivement, comme ils n'ont pas encore le libre arbitre, comme nous, pour choisir leur prochaine incarnation, eh bien, il y a des esprits qui, qui les réincarnent, qui, hein, qui, qui s'occupent de, de, de faire réincarner les animaux. Et donc, c'est pour ça que… Euh, voilà, ça ne servirait pas à grand-chose pour l'évolution de l'animal qui reste comme ça longtemps en erraticité dans le monde des esprits, même s'il y en a, hein, puisque là aussi on voit des récits euh, médiumniques qui disent euh, ben que dans le monde des esprits, on voit quand même des fois des animaux, même si on ne les voit pas longtemps. Hein, mmh. Et donc, euh, ils sont, euh, entre guillemets, réutilisés, ou on leur redonne une opportunité euh, très rapidement pour qu'ils puissent continuer leur évolution. Et ce sont ah, des esprits qui s'occupent de ça, tout comme nous, chez les humains. En général, c'est nous qui choisissons notre incarnation, hein, nos parents. Euh, pendant le sommeil de nos parents qui, évidemment, sont déjà incarnés, eh bien, on se met d'accord avec eux. Euh, on s'est peut-être même mis d'accord avec eux avant que les parents se réincarnent. Voilà, tout ça, c'est programmé à l'avance. Et puis donc, euh, à l'instant T, hop, euh, on se réincarne. Et donc, s'il y a un processus de choix qui se fait avec la participation des guides, mais comme on a le libre arbitre, comme on a les conditions de choisir, on, on, on, euh, on est libre hein, de définir ce programme. Euh, maintenant, il y a des esprits qui sont dans un trouble profond, qui, pas ce, qui ne peuvent pas exercer ce libre arbitre. Ben là aussi, ce sont les guides spirituels qui, qui, les, qui les réincarnent, qui les aident à se réincarner en fonction de ce qui leur est le plus utile pour sortir de l'état compliqué où ils se trouvent. Ok. Et ce qui différencie donc euh, l'animal de l'être humain, ben c'est ça, c'est que euh, chez l'être humain, il y a le libre arbitre qui se développe. Il ne se développe pas de façon, euh, il n'est pas plein et entier depuis le début. Hein. La liberté, comme je le disais tout à l'heure, euh, elle, elle augmente avec notre évolution. Donc, quand on est créé simple et ignorant, euh, on a ce potentiel hein, pour développer cette liberté, cette intelligence et la bonté, mais euh, au début, on est beaucoup plus gouverné par des instincts que par l'intelligence. Alors qu'avec notre évolution, euh, on est plus gouverné par l'intelligence que par l'instinct. L'intelligence remplace l'instinct. Je, je vais redonner l'exemple simple que je donne souvent, c'est quand il y a une explosion ou un feu devant vous, vous partez en courant, c'est l'instinct de préservation qui vous fait partir. Par contre, le pompier, lui, ou le militaire, le cas échéant, lui, il sait ce que c'est, il a étudié la situation, il sait ce qu'il faut faire, il sait comment y remédier, il sait comment y faire face, donc lui, il ne partira pas au courant, au contraire, il vient pour essayer de lutter contre l'incendie. Donc, chez lui, l'intelligence a remplacé l'instinct de préservation, vous voyez et c'est comme ça que, euh, petit à petit, euh, notre, notre libre arbitre euh, se développe. On est de moins en moins, dire, plus on évolue, plus euh, l'instinct diminue, sans, sans pour autant disparaître hein, complètement, et, et plus euh, notre liberté augmente. Hein. Et l'autre difficulté dont on parlait tout à l'heure, hein, euh, c'est euh, trop de liberté chez des personnes qui ne sont pas assez évoluées, c'est dangereux. Hein? C est, c est, ça ne fonctionne pas. Ils ont envie de faire d'aller euh, euh, envahir, empiéter sur la liberté du prochain. Hein? C'est l'anarchie. Euh, on comprend qu'il faut un certain équilibre et que la vraie liberté, elle, ne se conquiert euh, qu'au fur et à mesure de l'évolution. Et c'est ça, cette liberté qui distingue le l'animal de, de l'humain, même si chez l'animal, euh, on commence à voir quand même des signes d'intelligence, il y a des animaux qui, pour casser des noix, ben, ils prennent une pierre, donc ils ont un outil hein, pour casser la noix, pour la manger, on voit chez les animaux, euh, de, de, de plus en plus, hein, surtout les animaux domestiques, euh, cette, cette, alors on peut parler de, de liberté, on peut parler de sentiments, euh, voilà. ce sont des, des embryons de ces choses-là qui viennent et qui montrent bien que euh, l'esprit les, des animaux évolue et que autant l'homme, comme le disait Fatima Medjaïd dans une conférence qu'elle a donnée il y a à peu près un an, l'homme se divinise et les animaux s'humanisent. Maintenant, euh, de dire que euh, voilà euh, moi, ben, dans ma vie passée, j'étais un chien et puis j'ai évolué pour devenir un humain, c'est une vision qui est trop simple. C'est pas comme ça que ça se produit. Enfin, on ne sait pas. Mais c'est probablement pas comme ça que ça se produit. Il y a un processus d'évolution qui se fait. On a une infinité de mondes dans l'univers. Je pense qu'on a une bonne image de comment ça peut se produire quand on voit l'apparition de l'homme sur la Terre, avec les études préhistoriques, comment des primates se sont humanisés. Et on comprend d'autant mieux quand on lit le dernier chapitre de la Genèse de Kardec ou alors des livres comme « Vers la lumière » de Chico Xavier, où donc on voit qu'il y a des esprits qui sont venus d'une autre planète plus évoluée, se réincarner dans les corps de ces primates pour les faire avancer. Voyez Et c'est ce qui explique, vous avez un livre de Yehuda Harari qui est un... Euh, un scientifique israélien hein, qui s'occupe justement de, de l'étude de la préhistoire, Alors, je ne sais plus si on appelle ça ethnologue ou anthropologue, enfin, je, voilà. et donc euh, il parle d'une de, de, euh, révolution cognitive. Hein. Euh, les, entre 200 000 ans avant notre ère et... 70 000 ans avant notre ère, il y avait Néandertal et Cro-Magnon qui coexistaient sur la Terre, sachant, et c'est Néandertal qui dominait. Il y, a eu des, il y a eu des croisements entre eux, mais d'un coup, en, en quelques années, enfin un en, en, en millénaire à peu près, Cro-Magnon euh, s'est mis, il s'est développé de façon à ce qu'il a complètement, euh, c'est lui qui est devenu dominant et il a fait disparaître Néandertal. Et donc cette révolution cognitive, euh, il l'explique par, euh, ben, oui, c'est effectivement à ce moment-là qu'on voit des signes religieux, ils se regroupaient entre eux, ils s'unissaient, ils se tendaient la main au lieu d'être des tribus isolées. Euh, ils il, il s'unissaient pour être plus forts ensemble. Il commençait à y avoir des, des bribes d'organisation sociale, si vous voulez. Et lui, il dit, ben, ça s'est fait en mille ans par rapport à une échelle de 200 000 ans. Donc, on, il ne comprend pas pourquoi, euh, en si peu de temps, euh, cette révolution cognitive qu'il appelle, hein, donc la cognition, l'intelligence qui s'est développée, elle a pu se produire. Et nous, spirites, ben, on peut avoir des éléments en disant, ben, il y a 70 000 ans, il y a certainement des esprits qui sont venus se réincarner dans, dans, dans, dans Cro-Magnon et donc qui sont venus apporter leur évolution intellectuelle d'un autre monde qui peuvent expliquer ce genre de choses. Et donc là, vous voyez, alors pour revenir au sujet d'aujourd'hui de la divinité, c'est que, euh, les, les, les esprits en fait, même nous, on est quelque part déjà des co-créateurs à, à notre niveau évidemment et donc cette, cette évolution infinie des esprits se fait effectivement euh, donc, euh, dans un sens croissant de l'évolution au point où ben, tous ces bons esprits très élevés ils euh, par, participent en fait à la création ce sont les ministres de Dieu ou on peut les appeler euh, comme ça D'accord. Alors, le, le, la deuxième partie donc, de, du cours d'aujourd'hui, après ces attributs, c'est la providence. Donc, la providence divine, euh, Dieu, on a vu qu'il est omniprésent. Hein? Il, il, est, il est tout puissant, donc il est partout. Hein? Euh, donc, Dieu est partout, il voit tout, il préside à tout, même aux plus petites choses. Et c'est en cela que, ce que consiste l'action providentielle. Donc, cette providence divine... On se dit, oui, mais Dieu, il est à l'infini, donc il ne touchera jamais, etc. Ben non, justement, comme il est infini, omniprésent, omniscient, il sait tout, il voit tout, il est partout à la fois, eh ben, il peut effectivement agir partout, soit directement, soit encore une fois par l'intermédiaire de bons esprits qui, à notre niveau de compréhension, réalisent exactement sa volonté. Et c'est d'ailleurs pour ça, hein, j'ouvre une petite parenthèse, dans, dans, dans le catholicisme, par exemple, euh, on confond Jésus avec Dieu. Hein, c'est la, la fameuse Trinité, c'est le Père, le Fils et le, le Saint-Esprit. Et pourquoi est-ce que Jésus il est confondu avec Dieu, même si Jésus il avait dit « mon Père qui est là-bas me demande de faire ci », etc. Il parlait toujours de son Père à la troisième personne, hein. donc il ne s'est jamais lui assimilé à la divinité. Par contre, euh, comme il est tellement élevé, si vous voulez, le très élevé et l'infini, nous, dans notre petitesse, avec notre difficulté de compréhension, eh bien, on confond le très grand avec l'infini. Mais le très grand, ce n'est pas l'infini. Donc, Jésus n'est pas Dieu. Et l'Esprit-Saint, c'est pareil. Bon, les, les, les esprits qui se communiquent à la Pentecôte ou ailleurs, hein, les esprits élevés qui se communiquent à l'humanité sont, sont bien sûr beaucoup plus évolués que nous, mais pas, ils ne sont pas Dieu non plus. Voilà. Donc, je ferme cette petite parenthèse. Alors, la providence de Dieu, effectivement, euh, elle, est, euh, elle, est, elle est partout. Hein, est, mais, euh, si on parlait, donc la, le cours dernier, du panthéisme. Ce n'est pas pour autant que nous, on est une parcelle de la divinité. Hein, nous, on est une création de la divinité. On n'est pas une parcelle de la divinité. Hein, je, je, on l'avait dit la dernière fois c'est la machine, c'est une création de l'ingénieur, mais l'ingénieur, il n'est pas dans la machine, la machine, ce n'est pas une partie de l'ingénieur, c'est une œuvre de l'ingénieur, c'est une création de l'ingénieur, et c'est comme ça que ben, la notion de panthéisme, ben, ça voudrait dire que si nous, si, si nous on est, encore une fois, on peut faire un raisonnement par l'absurde, si on était une parcelle de la divinité, ça veut dire que la divinité serait, comme on est matériel, la divinité serait matérielle. Or, Dieu est immatériel, comme on l'a vu tout à l'heure, il ne peut pas être matériel. Nous, on est imparfait. moi je suis imparfait. Donc, si je me prétends être une parcelle de la divinité, ça voudrait dire que cette parcelle de la divinité est imparfaite. Ça n'a pas de sens non plus. On sort des notions un peu un peu complexe, mais qu'on peut, qu peut déjà comprendre et auquel on peut déjà répondre par, ce, par le genre de raisonnement qu'on vient de faire. Et donc, euh, toujours dans la Genèse, hein, il y a un chapitre 2 de la Genèse parle aussi de Dieu, hein, donc les, les, les, les, les principales références de, de ce cours, ben c'est les, les 20 premières questions du livre des Esprits, et le chapitre 2 de, de la Genèse, hein, où Kardec développe cette idée de, de divinité. Donc, où il nous dit, pour étendre sa sollicitude sur toutes les créatures, sur toutes ces créatures, Dieu n'a donc pas besoin de plonger son regard du haut de l'immensité. Nos prières pour être entendues par lui n'ont pas besoin de franchir l'espace, ni d'être dites d'une voix retentissante, car sans cesse à nos côtés, nos pensées se répercutent en lui. Nos pensées sont comme les sons d'une cloche qui font vibrer toutes les molécules de l'air ambiant. Donc voilà, quand on fait la prière, hein, on élève nos pensées vers Dieu, comme, comme je l'ai dit au début de ce cours, eh ben, euh, c'est effectivement ce qui se passe. Hein, puisque comme Dieu il est omniprésent, eh ben, euh, dès qu'il est évoqué dans une prière, euh, la pensée va vers lui et vers euh, bien sûr tous ces esprits qui sont euh, entre lui et nous. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions à ce stade Est-ce que c'est clair Alors, on va regarder un petit peu le, le détail du, du guide, du cours. Et donc, on rappelle que le degré d'intelligence qu'on a aujourd'hui est limité, donc on ne peut pas comprendre la nature intime de Dieu. Ce n'est pas possible. Euh, dans, dans, donc on le confond souvent avec la créature dont on lui attribue les imperfections donc c'est le polythéisme, avec hein, les dieux qui avaient des défauts qui étaient jaloux, qui, hein, qui dominaient l'autre etc. donc c'est le dieu anthropomorphe hein. mais à mesure que le sens moral se développe hein, on comprend mieux les choses et on se fait une idée plus juste euh, de la divinité comme euh, celle que, qui, qui est présentée par exemple dans, dans le livre des esprits euh, que Kardec nous a codifié avec l'aide des esprits qui sont venus donc lui donner un coup de main. Et donc, les attributs, c'est l'éternité, infini, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon. Euh, ce sont les attributs qu'on a vus au départ. Voilà. Et même là, les esprits supérieurs disent, oui, à votre point de vue, oui, ça, ça donne déjà une bonne idée, mais ça ne donne pas une idée complète. Voilà. C'est là où il faut rester humble. C'est pour ça que beaucoup de gens disent, ouais le spiritisme répond à tout. Moi, je dis toujours, non, non, je, je proteste. Le spiritisme ne répond pas à tout. Le spiritisme répond à beaucoup de choses qu'on peut comprendre, mais les choses qu'on ne peut pas comprendre, ce n'est pas le spiritisme qui va y répondre. On n'en est pas encore là, ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, euh, euh, c'est ce qu'on a. Alors, si on veut aller plus loin, et beaucoup de gens, beaucoup d'auteurs sont allés plus loin, ben, ils, ils se sont perdus. Euh, je vous parlais la dernière fois de l'omnithéisme hein, je pense que personne ne connaît. monsieur Arthur Danglemont plusieurs livres vous pourrez les trouver à, à la bibliothèque nationale de France hein, peut-être sur l'encyclopédie des Spirites, je ne suis pas sûr et, et donc euh, bah, il y a des pages et des pages et des pages qui essayent de, de philosopher sur la nature intime de Dieu mais bon voilà. c'est à dire on, on se perd dans les pensées de l'auteur et c'est Très, très, très compliqué à suivre sans raisonnement. Et, on, et au bout d'un certain temps, on se dit, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Vous voyez, faut, faut, bon, pourquoi pas un jour, hein, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Les, les, le, le, la, la certitude de l'existence de Dieu et euh, la connaissance de ses attributs dont on vient de parler, ça suffit. Vous voyez, par exemple, bon, quand, quand vous avez une personne qui souffre, Qu'est-ce qu'on qu qu peut lui dire pour, pour l'aider cette personne Parce que la personne, souvent, elle est révoltée, elle dit « pourquoi moi, c'est pas juste, etc. Bon. » Alors, on connaît la loi de cause à effet, on sait aussi que la souffrance, ça nous oblige à nous remettre en question, que quand tout va bien, on ne fait pas d'efforts, alors que quand on souffre, on fait plus d'efforts, que ça nous aide à évoluer, etc. Mais… Euh, un raisonnement qu'on peut faire, c'est de dire oui, mais tu dis que le, tu souffres par la faute, tu n'as pas de chance, ou parce que Dieu est injuste ou partial. C'est là où il faut dire stop. Non est Dieu, il est, il est infiniment juste et bon. Donc la souffrance, elle a forcément une cause qui est juste. La souffrance ne se produit pas par hasard, par la faute, tu n'as pas de chance, ou par une partialité de Dieu. Ce n'est pas possible. Hein c'est en contradiction avec cette notion, hein, avec ces attributs qu'on connaît de la divinité. Donc, à partir du moment où la personne croit que Dieu existe, euh, elle peut comprendre ce, ce, ces choses-là et donc comprendra mieux euh, la douleur et donc ça l'aidera à, euh, entre guillemets, l'accepter, vivre avec, voire même en profiter pour, euh, pour évoluer, voire même, dans le cas idéal, Faire ce qu'il faut pour éliminer la cause de la douleur qui fera que la douleur disparaît. On, on aidera la personne à surmonter la douleur. Parce que dans la révolte, euh, la personne n'arrivera pas, oh, hein, On n'en sort pas. Hein, ce n'est pas dans la révolte qu'on arrivera à sortir euh, de ce genre d'épreuve. Et donc, vous voyez là, euh, pour aider une personne à comprendre euh, pourquoi de la douleur, le, le fait de... de d'avoir cette connaissance de la divinité de ses attributs, c'est un argument qui est fort. Alors, la soupre, ouais ça on a vu, hein, l'intelligence de l'homme qui est bornée, il est éternel, on l'a vu, il est immuable, donc vous voyez, ça il développe un peu plus. Hein. Euh, s'il est immuable euh, il est immatériel hein, parce qu'il n'est pas sujet aux transformations de la matière hein. la main de Dieu, l'œil de Dieu la bouche de Dieu euh, voilà, ben, ce sont des, des, c est, c est des termes de comparaison qu'on utilise c'est des images hein. euh, le, le, le Dieu anthropomorphe ben, c'est pas ça, hein, c'est pour ça qu'il a demandé qu'est-ce que Dieu et pas qui est Dieu hein, comme je vous l'ai dit la, la semaine dernière il est tout puissant, hein, donc euh, voilà, si on ne peut pas concevoir quelqu'un de... Si on pouvait concevoir, si la puissance n'était pas infinie, on pourrait concevoir une puissance supérieure à la sienne, et donc ce serait ça qui serait Dieu, et pas ce Dieu d'une puissance euh, limitée. Hein. Euh, souverainement juste et bon, donc euh, ben ça on le voit euh, dans euh, l'harmonie qui règne euh, sur les lois de la nature, sachant que beaucoup de désordres qu'on peut voir sur la terre... Euh, le mal, les guerres notamment, sont du fait d'une mauvaise utilisation du libre arbitre de l'homme. Le mal n'est pas créé par Dieu. Le mal, c'est la création de l'homme par le mauvais usage de son libre arbitre, ou c'est l'absence du bien. Voilà. Et la souveraine bonté, la souveraine justice, et c'est ça, vous voyez qu'après quand vous avez des personnes, donc moi j'admire beaucoup les personnes qui ont, qui ont la foi, comme on dit, sans forcément avoir la compréhension. Euh, si, j'admire beaucoup ces personnes-là, j'en connaissais mon grand-père par exemple, hein, qui était vraiment une personne euh, magnifique, je souhaite à tout le monde d'avoir un grand-père comme ça, mais il, il avait la foi, voilà, euh, alors... Malgré ça, moi, ça ne m'a pas suffi. À un moment donné, j'ai cherché à comprendre et quand je ne pouvais pas avoir les explications, bah, je me suis un peu, j'ai pris un peu de distance hein, dans, dans ma jeunesse par rapport à ça. Et c'est que, euh, après avoir lu le livre des esprits, hein, ces ma premières questions, je me disais, ah, bah, effectivement, là, maintenant, je comprends mieux. Hein. Et donc, ce que, que, que cette foi innée ou aveugle qu'avait mon grand-père, mais qui était quand même euh, admirable, s'est transformé euh, en moi-même, euh, en foi euh, raisonnée. Hein? J'ai d'autant mieux cru que c'était euh, en harmonie avec ce que croyait mon grand-père et que cette fois-ci, euh, bah, il y a des éléments et des arguments logiques euh, qui permettent de le comprendre. Voilà. Alors après l'infini, évidemment, on ne peut pas l'augmenter ou le diminuer. L'infini, c'est l'infini. Hein? Voilà. L'unicité de Dieu, ben voilà, c'est là encore… Euh, en fait, tout, tout, le, tout le raisonnement, en fait, il est là. Hein, vous pourrez le suivre dans le cours. Hein, donc, euh, le, Kardec développe dans, le, dans ce chapitre 2 de la Genèse euh, tous les arguments qu'il qui apporte euh, dans les premières questions du Livre des Esprits. L'existence voilà. de Dieu est constatée par le fait de ses œuvres, hein, et euh, par déduction logique, on arrive à en déterminer ses attributs. Et cette providence, c'est ce qu'on vient de parler. Hein, L'esprit consolateur, l'ange veillant sur l'infortune, le consolateur invisible, les anges gardiens, les guides spirituels dont on parle tout le temps, qui sont tout le temps là pour nous aider. Le phare allumé dans la nuit pour le salut de ceux qui errent, sur la mer, courageuse de la vie. La providence, c'est encore et surtout l'amour divin se déversant à flot sur sa créature. Et là, vous reconnaissez le, le, le style de notre cher Léon Denis. Il en parle dans « Après la mort », mais si vous voulez développer aussi les, les questions de, de divinité, les harmonies au niveau des lois de la nature et tout ça, un livre que je vous conseille, c'est toujours de Léon Denis, « La grande énigme ». C'est un livre qui est vraiment poétique et, et, et fantastique, et qui traite vraiment euh, essentiellement de ce sujet euh, de la divinité. Voilà, il est partout, donc omniprésent, hein. il voit tout, donc il, est, il préside à tout, il est omniscient, hein, voilà. et c'est comme ça que, que sa miséricorde s'exerce pour nous. Hein. Nous sommes aussi ainsi constamment en présence de la divinité. Il n'est pas une seule de nos actions que nous puissions soustraire à son regard. Alors, vous voyez, quand vous avez un enfant qui, qui fait quelque chose de, de pas bien, ou un enfant, même un adulte, euh, euh, le, le, je me souviens d'une personne qui disait « Ah, si tu fais ça, Jésus, il va se fâcher. » Non, ce n'est pas la bonne réponse. La meilleure réponse, c'est « Dieu le voit ». Oui, Dieu le voit, parce que c'est ça en fait qui se passe. Il n'est pas fâché, Dieu, quand il voit le mal. Il ne peut pas être fâché, ce n'est pas possible. C'est pour ça aussi que Dieu ne pardonne pas. Pour pardonner, il faut être offensé. Est-ce que Dieu peut être offensé Non, il ne peut pas être offensé. Donc de dire que Dieu pardonne, c'est encore une fois une vision humaine, anthropomorphe. Quoi. Le pardon de Dieu, il est inclus automatiquement dans, sa, dans son infinie providence et miséricorde. Vous voyez, de la même chose quand on dit Dieu puni. Alors ça, malheureusement, il y a plusieurs fois cette expression de façon assez claire dans le livre de Kardec. Et, et c'est un des, un des points de forme hein, qui pose le plus de difficultés. Hein, dans, il y a certaines personnes qui n'acceptent pas les livres de Kardec parce qu'ils voient des dieux punis, dieux châtis, etc. Et, et c'est là aussi où il faut comprendre, ce n'est pas Dieu qui punit. Les lois de la nature sont là, elles sont faites, elles sont immuables, c'est les mêmes pour tout le monde, personne n'y échappe. Et euh, ben, la punition de Dieu, quand on se tape sur le doigt avec un marteau, c'est qu'après, ça fait mal. Voilà, voilà, voilà ce qu'on appelle la punition de Dieu. Mais en fait, c'est tout simplement euh, la loi de cause à effet, les lois de la nature, les vaisseaux sanguins qui sont endommagés dans le doigt, les terminaisons nerveuses qui sont soumises, et c'est pour ça qu'on a mal. Donc, ce n'est pas Dieu qui punit. C'est tout simplement l'application des lois de la nature de façon extrêmement juste, uniforme et de la même façon pour tout le monde. Ben ça. Oui, pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, quand, on, quand un enfant fait quelque chose qui n'est pas bon pour le bien commun, pour la communauté, on peut lui dire aussi qu'il n'est pas cette chose, il n'est pas cette mauvaise action. Parce oui. que lui dire qu'il est cette mauvaise action, c'est l'enfermer dans… Dans une, dans une chose qui ne peut pas progresser. C'est vrai. Lui dire qu'il qu a fait une mauvaise action, mais qu'il n'est pas cette chose, ça lui permettra par la suite de, de ne pas s'identifier à, à étant, qu étant une personne mauvaise. Voilà. C'est juger culpabiliser, en fait. Ce ne c'est pas des bonnes attitudes non plus. Mais le fait de dire Dieu le voit, ben, avec les enfants, ça marche relativement bien. Hein. Ils se même bon, s'ils sont très capricieux, évidemment, ils ne vont pas réagir tout de suite, mais euh, ça va quand même, euh, c'est une petite graine qu'on aura semée euh, dans leur esprit. Voilà. Alors, le don d'ubiquité, hein, l'omniprésence, hein, euh, ça, c'est une, une caractéristique euh, qui, qui, qui déroge par rapport à notre espace-temps. Hein, on sait très bien qu'on ne peut pas être à la fois ici et Jupiter. Vous ne pouvez pas parler au téléphone avec quelqu'un qui est sur Jupiter. Ça ne fonctionne pas. Hein? Pourquoi ça ne fonctionne pas Mais Parce que les ondes, hein, pour arriver jusqu'à Jupiter, il leur faut quelques heures. Et ensuite, une fois que le correspondant l'a reçu et qu'il veut nous répondre, il faut encore attendre autant d'heures pour que ça puisse revenir. Vous voyez Donc euh, L'ubiquité pour nous incarnés ne fonctionne pas. Par contre, pour les esprits, ça fonctionne. Les esprits, les esprits élevés ils peuvent très bien être dans plusieurs réunions terrestres à la fois ou ils peuvent être à la fois dans une réunion sur Jupiter et dans une réunion sur la Terre. Ils ont ce pouvoir. Plus ils sont élevés, plus ils ont ce pouvoir. Et Dieu, lui, qui est à l'infini, eh c'est l'omniprésence. Il est partout à la fois. Vous voyez. Et ça, ça déroge par rapport à notre espace-temps. Nous, on sait qu'il ben, y a cette quatrième dimension qui nous accroche. Quand on regarde une, une étoile éloignée, ben, on la voit telle qu'elle était euh, euh, il y a un certain nombre d'années. Hein, et c'est d'ailleurs euh, euh, les années-lumière, hein, c'est une mesure de distance. Une planète qui est à 15 années-lumière, euh, quand on la regarde, on la voit telle qu'elle était il y a 15 ans. Et une planète qui est à un million d'années-lumière, on la voit comme elle était il y a un million d'années. Donc, si ça se trouve, cette, cette, ce soleil, euh, c'est déjà cette étoile, hein, est, elle est déjà éteinte aujourd'hui. Hein, mais euh, on la voit comme elle était il y a un million d'années, donc on la voit encore euh, allumée. Et, et le jour où on la voit s'éteindre, ça voudrait dire qu'elle s'est qu éteinte il y a un million d'années, hein, si la distance qui nous sépare, c'est de un million d'années d'une lumière. Ça, c'est l'espace-temps, ce sont les contraintes dans lesquelles on vit, hein, de, dans notre matière, cette matière euh, einsteinienne euh, qui, qui, qui se trouve dans ces quatre dimensions qu'on connaît bien. Mais les esprits ne sont pas dans ces quatre dimensions. C'est pour ça qu'aussi on dit « Dieu est immatériel ». Il ne peut pas être matériel, parce que tout ce qui est matériel ne peut pas être omniprésent. Vous voyez on développe le raisonnement un peu plus loin. Voilà. Voilà. après euh, donc il y a cette, provi cette providence divine mais on a quand même notre libre arbitre hein? toutes nos actions sont soumises aux lois de Dieu il n'en est aucune quoi que un, si, quelque insignifiante qu'elle nous paraisse qui ne puisse en être à la violation si nous subissons les conséquences de cette violation nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes si nous faisons ainsi qui nous faisons ainsi les propres artisans de notre bonheur ou de notre malheur à venir donc ça c'est la phrase qui illustre euh, notre libre arbitre hein, c'est un des attributs que dieu nous a donné et si euh, comment dire la souffrance est souvent la conséquence de notre libre arbitre quand on mange trop ben après on a mal au ventre quand on fait pas attention et qu'on tombe hein, comme moi l'autre jour on se fracture le poignet ça fait mal voilà c'est là aussi on parle de violation de la loi divine bon Allez, on peut mettre une autre expression là-dessus, on peut dire c'est quelque chose qui n'est pas en harmonie avec les lois de la nature. C'est pour le cas du poignet, une contrainte mécanique qui est supérieure à la résistance de l'os. Vous voyez, comme vous avez une barre en bois, si vous exercez une contrainte, la barre en bois finira par casser. Donc, on voit là derrière, ce sont les lois de la nature qui s'appliquent. Et, et donc, la violation qu'on qu parle ici, ben c'est quand on utilise notre libre arbitre pour faire des choses qui ne sont pas en harmonie avec, les lois de la, avec ces lois de la nature, et ben on en subit les conséquences. Alors, après, quand on fait des choses en harmonie aussi, on en, on en recueille les fruits. Ça, ça fonctionne dans les deux sens. Nous sommes les propres artisans de notre bonheur ou de notre malheur à venir. Aujourd'hui, on est ce qu'on a fait hier. Si aujourd'hui, on est malade, on souffre. Moi, dans mon cas, j'ai eu un cancer, etc. C'est lié à ce que j'ai fait hier. Par contre, au, ce que je fais aujourd'hui, ça va déterminer ce que je serai demain. Hein, si je continue euh, à porter tort à mon père-esprit, par exemple, ben, quand je me réincarnerai la prochaine fois, j'aurai encore une fois des prédispositions, des maladies ou des cancers ou autre chose. Si par contre, aujourd'hui, je fais attention, et ben, dans ma prochaine vie, je n'aurai plus... Ce genre d'effet, ce genre de conséquences. Voyez? Donc, il euh, ne faut pas trop s'attacher au passé. Le passé, il est ce qu'il est. Euh, aujourd'hui, on en subit les conséquences. Bon, il faut les assumer. Il hein? ne faut pas rejeter ça sur la faute à pas de chance ou à la divinité. Il faut dire non, c'est mon propre œuvre à moi. Mais aujourd'hui, je m'efforce pour travailler pour être meilleur demain. Et c'est comme ça qu'on évolue. « Les épreuves de la vie représentent les soins de Dieu pour tous ces enfants, nous offrant des occasions bénies de progrès spirituel, comme nous l'explique le bienfaiteur Emmanuel. » Alors, moi, le cancer que j'ai eu, je suis, ça m'a énormément aidé. Déjà, le fait de connaître le spiritisme avant d'apprendre la maladie, parce que vous savez, bon, ce n'est pas, pas simple. Hein. Vous avez le, le médecin qui vous regarde dans les dieux, qui vous dit « Monsieur Kempf, je n'ai pas une bonne nouvelle pour vous, vous avez un cancer. » Il, faut, il faut, faut encaisser le choc. Hein bon, moi, il y a des personnes qui ne veulent même pas le savoir. Moi, moi au contraire, j'ai toujours dit non, dites-moi tout, je veux tout savoir. Hein Mais il faut quand même encaisser le choc. Hein Mais bon, comme mon guide m'avait prévenu avant, je savais déjà ce qu'il allait me dire. Euh, voilà, j'ai accueilli la chose avec le sourire en disant bon, docteur, et maintenant on fait quoi hein Et c'est là où il m'a dit ben, écoutez, maintenant j'ai une bonne nouvelle, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes jeune. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, on ne peut pas laisser, on est obligé de faire quelque chose. Bon, OK, on fait quoi Et vous voyez comment on peut, avec la compréhension des choses, euh, prendre les choses de façon positive. Et, et hein, Il y a le mot « coping hein, » qui, qui vient de l'anglais. Comment est-ce qu'on fait face aux difficultés de la vie ben, c'est Le fait d'avoir ces notions-là, ça nous aide énormément. Et Emmanuel, donc dans toutes les épreuves qui t'assaillent quotidiennement, réfléchis aux bénédictions qui t'entourent, puis en t'appuyant sur la foi et la patience, tu reconnaîtras que la divine providence agit pour toi et par ton intermédiaire te soutenant au milieu des problèmes que tu rencontres sur ton chemin pour t'en donner la solution. Eh oui, ça. Donc là, là vous voyez, donc le, le, on reconnaît le style d'Emmanuel, hein, un style entre guillemets un peu religieux, mais religieux rationnel, si vous voulez, hein, et qui, qui nous explique euh, la même chose. Devant ces problèmes insondables, notre raison doit s'humilier. Dieu existe, nous n'en saurions douter, il est infiniment juste et bon, c'est son essence, sa sollicitude s'étend à tout, nous le comprenons. Il ne peut donc vouloir que notre bien, c'est pourquoi nous devons avoir confiance en lui, voilà l'essentiel. Pour le surplus, donc notamment sa nature intime, une compréhension plus large. Hein, « Attendons que nous soyons dignes de le comprendre. » Donc ça, par contre, ce plus Emmanuel, ça, ça vient de Kardec, de la Genèse. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc on a de nouveau une annexe, donc on va la lire vite fait. « Considérez les oiseaux du ciel, ne, faites, ne vous faites point de trésors dans la terre où la rouille et les vers les mangent, où les voleurs les déterrent et les dérobent. » Mais faites-vous des trésors dans le ciel, où ni la rouille, ni les vers ne les mangent, point. Car où est votre trésor Là aussi est votre cœur. » Donc, en gros, le trésor, ce n'est pas dans les choses matérielles. La matérielle étant sujet au changement, la rouille, hein, les réactions chimiques, etc. Le trésor, c'est dans, dans, dans l'esprit, dans les valeurs intellectuelles, morales, spirituelles qu'on a pu acquérir. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez point où vous trouverez de quoi manger pour le soutien de votre vie, ni d'où vous aurez des vêtements pour couvrir votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps, et le corps plus que le vêtement ?» Donc là, ça va un peu loin, hein, parce que ça voudrait dire euh, qu'il faut être euh, imprévoyant, il hein, ne faut pas aller quand même jusque-là. « Considérez des oiseaux du ciel, ils ne sèment point, ils ne moissonnent point et ils n'amassent rien dans les greniers, mais votre Père Céleste qui les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux et celui qui est celui d'entre vous qui puisse avec tous ses soins ajouter à sa taille la hauteur d'une coudée. Oui. Pourquoi aussi ne vous inquiétez-vous pour le vêtement Considérez comme croissent les lisses des champs, ils ne travaillent point, ils ne, il ne filent point, et cependant je vous déclare que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu a soin de vêtir cette sorte de cette sorte une herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, combien n'aura-t-il pas plus de soin de vous vêtir, ô homme de peu de foi Ne vous inquiétez donc point en vous disant que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi euh, nous vêtirons-nous, comme le font les païens qui recherchent toutes ces choses, car votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît, c'est pourquoi ne soyez point en inquiétude pour le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit son mal. » Donc ça, c'est l'extrait de, de l'évangile hein, de Saint Matthieu. Vous avez les références ici. Et c'est quelque chose donc, qui illustre la providence divine. Voilà. Est-ce que vous avez encore une question ou une remarque Non, s'il n'y en a pas, euh, j'espère euh, avoir été clair. Donc, euh, bah, on va encore une fois remercier les bons esprits pour cette occasion d'avoir été réunis, de pouvoir euh, lire, étudier, euh, réfléchir sur ces questions fondamentales euh, dans, dans le but euh, de, de nous aider dans notre vie, dans notre travail d'évolution personnelle. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à bientôt. Euh, Charles, juste une... Une chose, ce soir, on se retrouve pour. Oui, ce soir, il y a le spiritisme sans tabou à voilà, 20h30 pour les personnes intéressées. Donc, vous retrouverez sur notre site Facebook ou sur, dans le calendrier qui est sur la page d'accueil de notre site, donc le lien pour Zoom, pour accéder à cette séance. Donc, il n'y a pas d'enregistrement, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Merci. Merci beaucoup à tous et à Merci. bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci